Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous appelez-vous Alors, moi, c'est Juliette. Alors, moi, je suis conseillère en formation chez Fort-Prof. Mon rôle, c'est de prendre le temps d'échanger de, de, avec les stagiaires, prendre le temps de les écouter pour apporter le meilleur des conseils et la préparation la mieux adaptée à leurs besoins. Alors une journée type chez Fort Prof, je dirais que c'est une journée avec le sourire euh, qui est très intense et surtout très très riche en contact humain euh, avec un seul mot d'ordre, chouchouter nos stagiaires. Fort Prof, c'est une entreprise à taille humaine qui fait de nous une famille où il fait bon vivre. Nous sommes une équipe jeune, dynamique, animée par la passion, la bienveillance et l'exigence. À tous les stagiaires, je vous souhaite beaucoup de courage. Je sais que c'est un projet de vie qui est très important. Alors accrochez-vous, croyez en vous comme nous on peut croire en vous.